Ah... Uh... Le Seigneur nous bénisse richement, levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 142. Psaume chapitre 142, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 142 De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent Car ils sont plus forts que moi Tire mon âme de sa prison Afin que je célèbre ton nom Les justes viendront m'entourer Quand tu m'auras fait du bien Amen Dieu est bon, Alléluia Il est bon Dieu est bon Il est bon pour moi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 Dieu est bon, il est bon pour moi, moi j'étais malade, Jésus m'a guéri, Dieu est bon, il est bon pour moi, Dieu est bon, il est bon, oh Dieu est bon, il est bon pour moi, alléluia. Tu es très bon, notre Père, pour nous, mon Sauveur. Nous te remercions vraiment pour ta bonté à notre endroit. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment glorieux, mon sauveur, pour ce que tu es pour nous, Père Saint Dieu. Et pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Et la manière dont tu, remont, tu prends soin de chacun de nous, Père aussi, dans, dans le moindre détail. Seigneur, c'est vrai, tu ne nous as jamais, jamais abandonné, Seigneur. Tu es là, tu veilles sur chacun de nous, malgré nos difficultés, Seigneur. Malgré nos imperfections, mon béni, mais pas tu Mais tu veilles pour que nous puissions devenir parfaits, sauveur. Gloire à toi encore pour ce moment, béni. Père Saint-Dieu, oh ton amour à notre endroit Merci Père, cela nous touche encore davantage De voir que tu es là toujours présent Seigneur, tu nous abandonneras pas Mon bien-aimé Père saint parce que nous ne voulons pas que tu nous abandonnes Sois avec nous Père oh Dieu Conduis-nous encore sur ce chemin que toi-même Tu as tracé, parce que tu es le chemin La vérité et, et la vie Nous n'avons point d'autre chemin Seigneur, et ce n'est que toi seul mon bien-aimé Père Saint-Dieu Qui nous conduira toujours vers le bon port C'est pourquoi nous voulons nous accrocher à toi Bien-aimé Père Saint-Dieu, à, à chercher encore davantage ta face mon Seigneur pour que nous puissions vraiment Père dieu recevoir de ta part oh Dieu ce que tu attends véritablement de nous Père Dieu avec toi nous savons que nous ferons tous exploits mon béni Père Saint-Dieu à ah, que tu sois exalté et béni encore ce soir merci pour les cantiques merci aussi pour l'adoration merci aussi pour ton peuple à toi qui ce soir est là et qui est aussi en, en connexion à différents endroits père qui soit aussi fortifié davantage par ta présence dans leur vie aussi père merci encore pour ta bonté à notre endroit et sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prière au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu parce que c'est lui qui nous conduit et qui nous fortifie davantage et que, comme l'Écriture le dit, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise, une fois pour toutes au sein. C'est cette foi-là que nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide à, à pouvoir garder, parce que la Bible nous fait savoir que c'est un don qui vient de Dieu. Et ce don ne peut simplement que pouvoir s'accrocher à tout ce qui vient aussi de Dieu. Et, et c'est pourquoi que la Bible dit que la foi véritable vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, la parole de Dieu. Elle n'est pas dans des théories, non. Elle est effectivement dans la parole de Dieu. Et elle ne peut pas s'accrocher à quelque chose qui est une sorte d'interprétation parce que là, elle meurt effectivement, mais elle doit vivre. Parce que Dieu nous l'a donné pour qu'elle puisse continuer à pouvoir demeurer. Et parce que que la Bible nous fait savoir que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce que nous voyons n'a pas été fait par des choses visibles, mais par des choses invisibles. C'est-à-dire que par la parole de Dieu. Et, et nous, la parole de Dieu est... Pour nous, la chose principale, parce que ce que nous considérons, ce n'est pas surtout ce que nos yeux nous montrent, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et, et cela, ça dépasse effectivement aussi la capacité de concevoir selon l'homme qui est dans le monde naturel et que Dieu veut que nous puissions vraiment dépasser le monde naturel, de l'homme naturel, et que nous entrons effectivement dans le monde spirituel, dans l'homme spirituel, donc l'homme intérieur, crier selon donc la volonté de Dieu, et, et par la parole du Seigneur effectivement, qui lorsqu'il grandit en nous, effectivement, il est toujours attiré par cette parole, et c'est par cela que, c'est pour ça que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est parce que cet homme intérieur doit être nourri. Et quand il est nourri, alors il constate que, en tout cas, sur cette terre, il n'y a rien qui soit impossible. Peu importe la taille ou la difficulté des choses que nous pouvons arriver à pouvoir rencontrer. C'est pour ça que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir entendre sa parole, c'est parce que il veut que nous puissions croître davantage. Plus nous grandissons, c'est comme quand nous sommes des hommes, nous naissons, et en naissant, nous sommes dans une position où nous sommes dans une, dans cette taille, effectivement, où nous sommes encore des enfants. Et là, nous parlons comme un enfant, et, et effectivement aussi. Mais quand nous grandissons, effectivement, nous comprenons les choses d'une autre manière. Et quand nous regardons même les choses, effectivement, et nous voyons cela d'une autre manière. Ainsi même, dans notre croissance, dans le monde dans lequel nous sommes, on ne peut pas confier des responsabilités à des enfants. On confie des responsabilités à des hommes dont on a vu qu'ils ont l'expérience dans ce domaine-là. Alors, ils ont la capacité de pouvoir vraiment agir et, et faire ce qui est conforme pour que la chose dont nous voulons obtenir puisse vraiment aussi être atteint comme objectif. C'est ainsi aussi avec notre Seigneur. On nous a toujours fait comprendre, et cela est ainsi que les choses naturelles typifient donc les choses spirituelles. C'est pour ça que nous, nous devons, effectivement... Vous savez, déjà, à, à, à, lorsque nous pouvons simplement nous asseoir et, et observer simplement tout ce que nous pouvons voir, nous disons que c'est un mystère, en fait. L'homme est un mystère. En soi, quand tu t'assieds, que tu te regardes, c'est un mystère. Tu ne peux pas vraiment te comprendre. Mais c'est la vérité, ma soeur. Mais tu crois que tu existes. C'est ce qui est merveilleux, en fait. Parce que tout ce que l'homme... C'est pour ça que l'homme ne fait pas vraiment attention. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il y ait la foi quelque part. Tu dois croire que cet avion va m'amener jusqu'à à Paris. Mais tu n'es pas encore arrivé à Paris. Mais tu crois que quand je vais le prendre, je vais arriver à Paris. Alors, vous voyez, ce que l'homme a été créé pour qu'il puisse croire, et voyez-vous, c'est tellement extraordinaire que quand nous entrons dans les choses de Dieu, nous remarquons que le Seigneur nous dit une chose dans les Saintes Écritures et que si nous demandons quelque chose et que nous croyons vraiment que le Seigneur nous donne et qu'il nous entend. C'est-à-dire, nous croyons. C'est-à-dire que tu es sincère et tu es sûr, tu crois, tu es sûr et certain que Dieu te l'a donné. Vous voyez, c'est-à-dire que, comme tu prends l'avion, tu dis, « Je vais arriver à Paris. » Tu crois que tu vas arriver à Paris. Tu rentres dans cet avion, tu dis tu vas pas dire, « oh, je vais pas arriver à Paris, l'avion va tomber. » Non, tu crois. Tu es sûr et certain que... Alors, ta foi, là, elle te fait vivre, elle te fait aussi supporter des secousses dans l'avion. Donc je vais quand même arriver quelque part. Vous voyez, maintenant quand nous prenons donc dans les choses qui concernent Dieu, si déjà dans les choses naturelles que nous voyons, et on a des réflexions, on se rend compte que nous devons avoir la foi pour croire ces choses-là, alors à combien plus forte raison que la parole de Dieu, qui a la puissance de transformation, et parce que les avions sont incertains, mais tu as la foi dans la chose incertaine, mais la parole de Dieu, elle est plus que certaine. Alors, quand je réfléchis, je dis, mais c'est sûr et certain. Que si je crois ça, c'est sûr et certain. Ce que je demande, ça va arriver. Amen. Que Dieu nous aide pour que nous comprenions effectivement le regard que le Seigneur notre Dieu pose sur nous. Jamais, comme je l'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, jamais le Seigneur ne peut avoir de mauvaises pensées à son droit de son peuple. Ni de pouvoir vouloir les mettre dans des conditions pour que ce soit. Jamais. Il nous a toujours dit, souvenez-vous de cela, les projets que j'ai formés pour vous. Et ça, c'est du plus profond de son cœur. Le projet qu'il a formé pour vous. Il dit, ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Voyez-vous, c'est que si déjà nous pouvons comprendre cela, alors nous comprenons aussi, frères et sœurs, que même si nous passons par des moments difficiles dans notre vie et que nous voyons que c'est comme ça semble que bon, et ça va pas, même la pression. Mais on doit se rendre compte que le Seigneur nous a dit, il est en Romain, que ces pensées à notre endroit sont pour le bonheur. C'est pour ça que nous disons que toutes choses et que nous le croyons, de fin fond de notre cœur. Sinon, on ne serait pas des croyants. Toutes choses, peu importe, que ce soit les biens, que ce soit les difficultés, que ce soit ce que nous avez, toutes choses, sans exception, concourent pour notre C'est quand nous sommes des enfants de Dieu, et que nous voyons toutes choses arriver effectivement autour et parmi nous, effectivement, on doit arriver à pouvoir comprendre, Seigneur, vouloir à toi parce que tu existes. Et que tu existes et que tu tu m'enseignes moi avant que je puisse... Oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur. Nous ne réalisons pas. C'est pour ça que quand on est un enfant de Dieu, il y a toujours une position à pouvoir adopter. Jamais quand quelque chose arrive, tu, le, non, tu dis, « Seigneur Jésus, aide-moi à avoir mes yeux fixés sur toi. Constamment sur toi. Ni à gauche, ni à droite. Mais que je marche parce que, aussi longtemps que je continue à marcher, à, à te regarder toi, c'est sûr et certain. » Vous savez, quand, quand, quand, quand Pierre, je ne vais pas vous longtemps aujourd'hui, quand Pierre a, a vu l, l, cet homme, Galilée, marcher sur l'eau, c'est impossible, là. C'est impossible qu'un être humain marche sur l'eau. On peut vous dire tout ce qu'il va être. Il dit, mais un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Il dit, mais ça doit être un fantôme, parce que pour marcher sur l'eau, il faut être léger. Avec mon poids, je m'enfonce dans l'eau. Et puis, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi. Est-ce que vous comprenez Amen. Si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Il lui a seulement regardé et dit, mais, mais viens Pierre. Amen. Et vous avez vu, hein Pierre est sorti. Il a cru à la parole que le Seigneur lui a dit. Amen. Et il savait bien qu'il était lourd, hein? je sais pas comment il s'est pesé je sais pas moi combien. Mais il savait très bien. Mais quand il a entendu cette voix, il a cru que s'il m'a dit ça, alors je veux marcher. Amen. Autrement, frère et soeur, il s'est raccroché à la barque. Ah, ah, Seigneur, oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Non. Il a dit, mais viens, Pierre. Et puis il vient, s'élever levé. Il a pris son pied, il a posé sur l'eau, il a vu que lui qu'il avait peut-être 120 kilos, je sais pas moi combien. Mais il ne fonçait pas. Pierre marchait. Pierre marchait. Mais il dit, mais viens, Pierre, viens. Il le regardait. Donc, aussi longtemps que le regarder, tout était possible. Amen. Mais c'est au moment où Amen. les vagues ont commencé. C'est toujours comme ça les diables, frère. La Bible dit que ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui triomphe de ce monde, mon frère. Peu importe. Mais aussi longtemps que tu as la foi, rien ne peut arriver à pouvoir. C'est vrai, frère ça. Le, le malheur atteint souvent le juste, Amen. mais l'Éternel l'en délivre toujours de tous. Donc c'est c'est que toi, en tant que fils de Dieu, tu dois glorifier le Seigneur d'avoir fait de toi un fils. Amen. Et ça, c'est important que toi et moi, nous comprenions cela, frère. Comme il a fait de nous un fils, fils et fille de Dieu rien alors comprenez bien ceci de maintenant même pour les rien dans votre vie ne peut vous vaincre frère comprenez cela que ça ce soit gravé en vous mon frère rien rien dans ce monde il nous l'a dit frère c'est ça il dit, il dit vous aurez des tribulations fouillez non il ne craignait point car moi ici j'ai vaincu voilà ce ne sont que de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est vrai Qui peuvent dire, oh, mais c'est vrai, mais non Mais c'est écrit, c'est la vérité Amen. Il n'y a pas une situation où toi, un fils de Dieu Une fille de Dieu, où tu ne peux pas avoir la victoire Peu importe, même si ça dure longtemps Ce qui compte pour toi, c'est la persévérance de la foi C'est la foi effectivement qui fait que la chose arrive comme Dieu l'a demandé Puisque tu crois à la chose la Bible fait savoir va avec Abraham, non Amen. Oui, oui, oui, oui. Un homme, cet homme-là, un an est passé. Deux ans sont passés. Il dit, mais toi, dit trois ans sont passés. Quatre ans, cinq ans. Comprenez bien, c'est un être humain, frère. Six ans passés, sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans, parmi nous nous faiblissons nous fait comprendre que et là, il fut fortifié par quoi Par la foi Et puis, ayant une pleine conviction, donc lui, il était sûr et certain que ce que Dieu a promis, ça doit s'accomplir. Même si les événements du monde, le vent, les ceci, les cela, les ouragans montraient le contraire, parce que c'est à cela que le diable veut toujours tourner nos regards. Mon frère et ma soeur, ne tournez jamais le regard de tout part. est sur lui simplement, il a dit tournez le regard Comprenez bien, c'est pas une comédie, mais c'est la vérité. Dans ta situation, dans le bas-fond que tu peux te trouver, oui. ne perds jamais courage. Parce que si. Il t'a accordé la grâce qui, dans ta vie, tu le connaisses. Amen. Oh non. Oh. C'est sûr et certain Amen. que cette situation dans laquelle tu te trouves, oui. il le savait. Amen. Donc, il a commencé à t'armer déjà. Oui. Tu ne te rendais pas compte. Il oui. t'armait petit à petit parce que tu te trouves à cette situation. Oui. Maintenant, quand tu es dans le plus bas, Alléluia, gloire à Dieu, Amen. mon frère et ma soeur, mais c'est ce que Job avait. Job ne se rendait pas compte que tout au long de sa vie, Dieu l'équipait. C'est Dieu fait pour toi mon frère. Pour toi, ma soeur. Pourquoi seulement garde Job ne se rendait pas compte de ce qu'il attendait. Mais Dieu l'équipait parce qu'il aimait Job. Et Job l'aimait, mon frère. Aussi longtemps que toi, tu aimeras Dieu. Mais tout au long, peu importe le problèmes. Mais quand tu l'aimes, lui t'aimera. Mais il te préparera pour ce que le diable fait. Oui, bien sûr. Si toi et moi nous disons okay, qu'avant que la parole soit sur moi tu la connaissais entièrement alors le diable peut-il avoir quelque chose qui peut pas qui peut penser pour que Dieu ne fasse pas. Mais Dieu savait. Dieu avant même qu'il puisse poser un projet contre toi. Dieu sait. Alléluia. C'est pour ça, fortifie-toi et prends courage. Même si le ciel est assombri, mais il y a le soleil qui brille. Alléluia. Lève-nous, frère, les nous Tendre père et précieux Soba, nous voulons te dire encore merci pour toi. La grâce et la miséricorde que tu t'es nous accorder, mon Seigneur. Notre vie t'appartient, mon roi. Oh Dieu, n'appartient à personne. Aucun démon, aucun esprit impur, aucune chose, oh, mais parce que, oh Dieu, tu as payé véritablement le prix du rachat. Tu as démontré, Père Saint-Dieu. Oh que tu as dit tout pouvoir de laisser sur la terre. Que tu as revendiqué pas puissance au peuple, Père oh, Dieu. Les noms de chacun de nous a été. Dieu loue, mon Père. Je te rend gloire et honneur, Père Saint-Dieu. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous prions un Dieu qui est vivant. Oh, tu as prouvé, Seigneur Jésus, que tu es venu. En oh, que tu as payé le prix. Et le rachat a été accompli, mais ne pas de mission, Dieu. Garde ton peuple, mon roi. Que ce peuple soit béni, malgré les difficultés, mon roi. Il est à toi, mon mon Père Saint-Dieu. Et c'est toi qui sanctifies. C'est toi qui prie, pour Dieu. C'est toi qui, qui est un principe et Qui doit roi. Seigneur, donne-nous encore la foi de continuer encore la marche, Père Dieu. Et de persévérer dans ta parole, mon roi. Persévérer dans l'amour pour toi, mais ne pas de mission, Dieu. Dans la considération, Dieu, parce que nous avons la victoire, mon roi. Parce que toi, notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, tu es la tête qui conduit mais nous pas du sang. Et nous sommes encore à toi. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ, mon Seigneur et mon roi. Merci, Sauveur. Garde ton peuple, mon bien mon Seigneur. Et soutiens les mon Seigneur, bien Père. Qui ne perdent pas courage, mais qu'il ait l'assurance que parce que tu vis, Seigneur, nous le chantons. Parce que tu vis, je vis également aussi mon Seigneur. Oh, mais tu vis éternellement, Père. Donc je vivrai éternellement aussi, mon sauveur. Louange et honneur à toi. Je t'aime, mon Jésus. Sois béni encore ce soir. Pour ta bonté, pour ton amour, pour tes compassions, pour ce que tu es, personne. Mon Dieu, Alléluia oh tu es vivant, mon âme te loue et te et te glorifie oh pour éternités, Seigneur Jésus, oh béni soit ton Saint nom, oh tu es vraiment le Dieu qui règne mon Seigneur et tu es Dieu qui règne, et tu es le seul Dieu et l'unique mon roi, tu as vaincu toutes choses mon bénéfice Seigneur la maladie, tout ce qui est Dieu, Seigneur il n'y a rien qui peut dépasser ton peuple mon roi parce que tu es la tête et tu conduis Seigneur au Dieu de ton église béni soit ton Saint nom. Merci pour la lumière et merci pour tout ce que tu fais pour nous mon Seigneur. Je t'aime Jésus et mon âme tu glorifies encore et... Nous nous tenir simplement Dans les choses que toi tu nous as données Dans les choses que toi tu continues à nous donner Seigneur, c'est ta parole à toi Mon sauveur, et nos cœurs doivent Simplement s'humilier Et s'accrocher à toi, mon bénéfice Père saint Dieu Ceux qui sont à toi reviendront et reviennent À toi, mon bénéfice Père saint Dieu Et c'est avec cela que tu travailles Parce que tu veux qu'ils soient Amenés à la perfection, mon sauveur répète Tu l'as déjà accompli mon roi Nous te remercions mon Père, oh Dieu, la marche témoigne que nous l'avons mon pas Patrick Bisson la foi dans ta parole témoigne que nous l'avons mon bénémoine pas sans Dieu que tu es l'étoile brillante du matin Seigneur c'est lui qui réjouit le cœur de tout un chacun mon bénémoine Patrick dieu tu es le consolateur de l'affligé mon bénémoine Patrick Bisson tu as dit je suis avec dans le cœur brisé et contris mon roi je te loue encore ce soir pour la grandeur mon bénémoine Père saint Dieu soutiens ton peuple mon roi que ton amour Remplisse nos cœurs, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et que nous puissions aussi aimer nos frères et nos soeurs. Cet amour que tu as déversé aussi dans nos cœurs, mon bénémoine, Père Tibissant. Passe à cela qu'on dira, c'est vrai, Père du Pisson. Quand on est là, que nous sommes réellement tes disciples, béni soit ton Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Père Dieu. Nettoie, récure et sanctifie aussi, béni, mon Père Mon âme te glorifie. Mon âme, tu encore en ce jour. Béni, Père, Dieu, où, où tu nous donnes ces instants, Père. Continuons encore, Père, et nous voulons avancer avec toi. Nous voulons être éclairés davantage, mon roi. Nous voulons que nos cœurs soient vraiment nettoyés, récurrés. Oh Dieu, attendant que tu puisses vraiment déverser ton esprit, béni, mes patibissons. Au oh, Dieu, avec ta sémence-parole, mon béni, mes Père au oh, Dieu, afin que ce cœur, mes qui était été et désert, mon béni, mes patibissons, avec la rosée, béni, mes patibissons, au Dieu, fraîche rosée, béni, pas du bisson, tu as aussi faire verdir aussi, bénémoine, pas du sang. Oh Dieu les déserts qui étaient sec, ne me pas du Nos cœurs asséchés, bénémoines, pas du sang. Oh Dieu, répand ta fraîche rosée mon sauveur. Pour que la sémence puisse davantage pousser, par Mon âme te loue encore. Mon âme t'es sate, mon père. Tu es l'alpha, et tu es l'oméga. L'auteur de la vie que je possède, mon de père Saint-Dieu. Oh, l'auteur de tout ce que je suis, mon sauveur. Chaque organe, chaque chose que je possède, c'est toi qui l'as créé, mon roi. C'est toi aussi qui peux le faire vivre, mon de père Saint-Dieu. Mon âme, tes loups, mon béni père Saint-Dieu. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire. L'honneur, la victoire, mon de père Saint-Dieu. Fortifie ce peuple, Père oh Dieu, qui se déplace et qui est là aussi en connexion, dans chaque endroit, bénévole Pâte-Bisson, que les cœurs ne soient pas tristés, mais fortifie, ben, bénévole Pâte-Bisson, Oh Dieu qu'aucune chose, peu importe la maladie, bénévole Pâte-Bisson, mais oh, que ton peuple ne soit jamais affligé, mon bénévole pâte Dieu. mais qu'il ait courage, qu'il prenne courage, parce que tu vis, mon bénévole pâte Dieu. et tu as dit, je tiens les clés de la mort, mort bénévole Pâte-Bisson, tu contrôles toutes choses, mon roi, béni soit tu l'éternel, notre Dieu, notre Sauveur, béni Jésus-Christ, mon roi. A toi la gloire et ton honneur et la puissance. Oh, je te remercie, Père Dieu. Que tu sois élevé, glorifié encore davantage mon roi. Mon âme te loue et exact encore. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu fais, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es incomparable, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh, il n'y a personne qui peut être comparé à toi. Personne ne soit béni et sois glorifié, mon sauveur. Merci, Alléluia. merci, Seigneur, Nous chanterons les chants des Sions pour ta gloire. Nous glorifierons ton Saint-Nom. Nous le glorifierons à toujours, Père oh Dieu. Peu importe les circonstances, mon roi. Peu importe ce qui peut arriver, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh, notre amour ne pourra jamais changer, Père Saint-Dieu. Et il sera toujours fermement attaché à toi parce que tu es l'auteur de tout ce que nous avons. Le souffle que nous avons béni. à gloire à toi, mon Sauveur. Tout ce que nous permet de pouvoir être vivants, souviens de toi, mon Seigneur, béni. Et la vie, c'est toi qui l'as créé aussi, Père. Béni soit ton nom, Père Saint-Dieu. Et que tu sois glorifié et exalté, mon Sauveur. Merci. Merci, mon Sauveur. Merci pour ce soir. Continue d'agir encore. et remplis nos cœurs. remplis nos âmes. Soutiens et fortifié. Je te remercie pour la force. Je te remercie pour le, le soutien. Je te remercie pour le secours, mon roi. Merci aussi pour les portes que tu ouvres, béni, même personne, du oui, Père. Merci aussi pour les âmes que tu attires encore, que tu vas attirer encore davantage ceux qui sont à toi. Oui, ils viendront encore nombreux. Béni sois-tu, Père. Mon âme te loue encore pour ce soir. Et glorifie encore dans ses nom Oui, Père, merci. Merci. Oui, comme David pouvait le dire, toi tu veux que la vérité soit au fond du cœur, mon qu'elle soit prenne, qu'elle prenne sa place, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que nous puissions t'adorer, nous puissions te célébrer parce que toi dit, le vrai adorateur, adorons Dieu en esprit et en vérité, sauveur. Nous voulons que tu nous donnes la grâce d'y être ainsi Père, pour que notre adoration puisse réellement te parvenir, Père Saint-Dieu. Béni soit tu Père Père Saint-Dieu, et que ton peuple, oh Dieu, qui croit en toi vraiment, Père Saint-Dieu, qui reconnaît ta main puissante, mon bien-aimé Père Dieu, qui transforme encore. Merci parce que tu es tout pour nous, Père. Nous avons confiance, nous avons la persévérance, nous avons aussi la patience. Nous voulons avoir encore plus de patience, plus de persévérance, mon béni, de personnes, mon Dieu, afin de pouvoir attendre dans la foi. La mission, Dieu. Merci, merci, merci, Saba. Merci, Saba. Tu connais toutes choses, mon roi, et tu sais tout. Merci. Merci, notre Père, notre Dieu et notre Père céleste. Oui, Père, je t'en supplie encore, mon Seigneur. Aide-nous encore à avancer, à marcher avec toi. Aide ouais, ton peuple, Père Saint-Dieu, qui fléchit, bâtiment, Père Saint-Dieu, à pouvoir être réveillé, secouer davantage, mon roi, à revenir, à pouvoir prier, à pouvoir chercher ta face, mon roi. Oh, Dieu, ramène-nous, Père saint comme au jour d'autrefois, où la soif, comme tu as dit, souviens-toi de ton premier amour et à ça, cela que nous voulons revenir, Père Saint-Dieu, parce que nous avons soif de ce premier amour, Père Saint-Dieu, où nous cherchons ta face toute la nuit, c'est vrai, aide nous Père saint -Dieu. le corps s'est affaibli, Père Saint-Dieu. Mais tu as dit que l'esprit est bien disposé, mon béni, mon père, tu Nous voulons vraiment travailler pour que l'esprit puisse avoir les dessus père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, mon roi. Enseigne-nous et restaure-nous, mon béni, Père Saint-Dieu. Pour que nous puissions être à Dieu, Je vais de la couronne comme tu le fais. Béni soit ton Saint-Nom. Merci. Merci mon Père. Oui, mon sauveur, béni. Merci Seigneur. Il n'y en a point, mon béni, mes Père Saint-Dieu. Il n'en aura jamais. Parce que tu es vraiment l'incomparable, mon béni, mes Père. Oui, bénis tes enfants, bénis tes filles, mon béni, mes Père oh Dieu. Oh merci, réveille encore davantage, mon roi. Oh Dieu, que le Saint-Esprit fasse son travail. Je t'en supplie, mon roi, fasse son œuvre à tes puissant. Oh Dieu, comme au jour de Pentecôte, mon béni, Père Saint-Dieu. Où tu remplissais, bénémoine, Père Saint-Dieu. Où l'esprit véritable descendait sur les âmes, mes Père Saint-Dieu. Où la puissance de Dieu les remplissir encore davantage mon roi tu le fais seigneur Jésus, oh dieu ôte la peur dans le cœur de tes enfants ben, de prêtes, mais pas du qu mais qu'ils avancent avec assurance mon ben, bénémoine père sans dieu pour recevoir mon bénémoine père du Dieu, ce que toi tu as promis ce que toi tu as accompli et ce que tu as fait encore comme promis mon non pas du dieu nous voulons que la fraise rosée la pluie descend ben, de mon bénémoine père au oh dieu que ton peuple y soit et ton peuple soit ferme que ton peuple croit que tu es très fait encore ton bénémoine père tu Dieu, ben, seigneur nous ne voulons pas limitation, mon roi nous voulons Dieu parce que tu es le Dieu véritable mon roi et tu le veux véritablement oui père que ton nom soit exalté mon père que ton nom soit élevé mon roi bénémoine pas Père parce que par ton esprit tu agis béni mon père Dieu tu remplis les vases, mon bénémoine père nous le croyons et nous persévérons parce que nous croyons que tu le fais tu le feras et nous le recevons oui soit béni mon sauveur béni au Dieu merci sauveur Merci, père Gloire et honoratoire parce que tu es vivant, mon bénémoine Père au oh Dieu. Oh Dieu, tu fais ce que tu as dit dans ta parole à toi. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu es mon bénémoine Seigneur. Là où nous t'avons fait chantier, dis ça. Pardonne-nous, Père. Pardonne -nous, Père mais nous voulons que tu reviennes mon notre bénémoine Seigneur. Nous mettrons nos vies en ordre, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons que tu reviennes, mon roi. Viens nous aider, viens nous secourir parce que si tu n'es pas là, nous ne voyons rien, bénémoine Père ça. Parce que par ta lumière, nous voyons la lumière, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Reviens, mon bénémoine Seigneur Jésus. Et prends contrôle toi mon roi, oh comme on joue d'autres fois mon bénémoine pas Patricien la flamme bénépère au Dieu, la flamme de amour dans notre cœur de ta parole à toi, bénémoine pas Patricien et que le Saint-Esprit descendait, bébé pas Patricien oh nous chantions les chants des sions avec allégresse, mon bénémoine personne au Dieu, tu es capable mon roi, nous ne voulons plus la chair dessus, mais pas nous voulons pas seulement toi, Père, oh Dieu, nous voulons seulement ton esprit, Seigneur au Dieu, en chantant par les six bénépatifs, Dieu, en priant, mais pas Patricien en ce consacrant davantage à toi, louange honneur on aura toi. Oui, Père, nous voulons se réveiller. Nous voulons cela selon ta parole à toi. Pas selon les hommes, mon bénéfice Père, Dieu. Pas fabriquer quelque chose non, nous voulons que ça vienne simplement comme tu l'as dit, mon sauveur. Nous voulons que nous tous, nous soyons inclus dans ce programme, dans ce plan divin, mon bénéme, Père Saint-Dieu. Et que nos âmes, et nos cœurs, nos femmes, nos pensées soient tournées constamment vers toi. Oh, que nos nuits deviennent des nuits où nous pouvons nous mettre à genoux, père. Oh Dieu, c'est ta face, mon Père mon dieu Oui, mon bénéme Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de cette soif, mon bénémoine, Père qui était dans nos cœurs, mon bénémoine, Père Nous voulons que cela revienne, Père Saint-Dieu, où nos genoux se fléchissaient davantage, mon Père Saint-Dieu, avec autant d'amour, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, où nos faces s'inclinaient sur le sol, mon bénémoine, Père parce que tu étais là présent, mon bénémoine, Père dieu Nous t'adorions, nous te cherchions davantage, mon roi, jour et nuit, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et nous voyons la victoire, Père Dieu, se manifester dans notre vie, dans nos problèmes, dans nos présidents, mon Père La victoire est toujours là, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Pourquoi nous voulons revenir comme au jour d'autrefois, mon béni, mon Père Saint-Dieu? Parce que tu demeures, comme tu l'as dit le même hier, aujourd'hui aussi et éternellement, mon soir. Oh. Béni soit ton Seigneur. Réveille encore et attise encore cette foi et cette soif de pouvoir te chercher. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nous. Nous voulons être des chrétiens de vie, Seigneur, oh Dieu. Consacrer véritablement à toi, en lisant, en écoutant, en cherchant ta face. Mais ne me pas tuer sans Dieu. Rendu oh Dieu, les choses de ce monde, nous occupons d'une manière pour pouvoir nourrir. Mais les choses principales sont les choses de Dieu. Mais ne me pas nous appartenons à ton royaume. Merci, Sauva. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es tenté de pouvoir faire. De nous récurer, Père. De changer nos cœurs et nos âmes. Merci purifier et sanctifier mon sauveur, par toi et rempli du Saint-Esprit mon roi. Nous voulons plus perdre notre temps à des discussions à simplement un petit pied de faire une parole Mon bénémoine Père saint Dieu Ah, oh, nous voulons chercher ce qui est important Nous voulons chercher ta face, mon roi Nous voulons avoir une vie consacrée Mon bénémoine, Père saint Dieu Nous nous souvenons, Père saint Dieu Dans chaque lieu où nous allons, c'était toi Nous nous témoignons les noms, mon bien-aimé Père du Dans chaque lieu où nous trouvons Quand nous mangeons, c'est à toi que nous pensons, Seigneur Nous travaillons bien sûr, mais nous pensons à toi Parce que nous savons que tu allais venir bientôt nous chercher Oh, nous sommes réellement un peuple qui a un pèlerin, Père pour des, des pèlerins sur la terre, qui sont en pèlerinage, Seigneur, nous sommes à toi, Père Dieu. Oh, que ton nom soit béni, Père. Redonne-nous ces jours heureux. Oui, Père. Ces jours-là, quand le Saint-Esprit agissait dans nos cœurs et, et qui faisait son travail, mon bien Père Nous nous inquiétons de rien, mon bien-aimé, Père Nous occupions de rien d'autre, Père qui serait plus principal pour nous. Et ce n'est que de toi, Jésus le Christ, mon roi. Nous t'aimons, mon Père Saint. Gloire à toi. Oh Dieu, un changement profond, Seigneur. Pas superficiel, mon bénémoine, Père Dieu. Où le cœur et l'âme touchaient davantage, mon roi. Et qu'en rentrant, nous nous fédons, nous chantons les chants des cieux, mon bénémoine, Père Tibissant. Oh Jésus-Christ, mon roi. Nous te voulons de retour dans nos vies, mon bénémoine, Père Dieu. Non pas pour un petit temps que nous délaissons à la porte quand nous rentrons à la maison, Père. Mais continuellement, constamment, Seigneur Jésus, oh Dieu. Notre cœur ne brûle pas tes monde de mon Père saint Dieu. Viens avec nous davantage, mon roi. Et marche avec nous, bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh que okay, nos okay soit rempli des choses et des ne bénémoins pas du sang. Faisons sincèrement, bénémoine Père Dieu. Ne faisons que t'adorer. parce que tu as dit que vous êtes des temples du Dieu vivant, bénémoine, Père Saint-Dieu. Et dans les temples, c'est de mal d'adoration, mon bénémoine, du sang. Oh, nous voulons être comme cela, paix. Oh, que nous puissions avoir cet amour pour les âmes, pour les autres, mon roi, qui remplit nos cœurs. L'amour pour mon frère, l'amour pour ma soeur et non pas la haine et les mépris, mais le mépris sans mais Cet amour parfait, qui fait que tu prends plaisir à aimer ton frère, à pardonner ton frère, à pardonner ta soeur et avancer simplement vers l'objectif qui nous a été donné. Oh appelé pour, ne pas Dieu, Dieu atteindre, pas parce que tu as mis cela en nous, mon soeur, mais ne Dieu. Mais que rien au monde ne puisse réellement parvenir, tenir, ne pas diviser, mais mais que ton esprit Saint, par ta parole, tu l'as dit, demandez vous recevrez. C'est vrai, nous demandons avec foi, Père, que tu viennes encore, bien oui. bien Mais Père, tu puisses nous ramener, Père, saint Dieu, à toi, Père, Dieu, que ces ailes, comme tu as dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour, nous voulons cet amour, cette soif, mon -être, Père, Dieu, d'être à toi, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon roi, Oh, détourne nos yeux de toutes ces choses qui ne font pas du temps. Oh, Jésus-Christ, mon roi, les démons, les diables ont tellement et ont pollué, pollué, pas du dans les appareils, dans beaucoup de ces îles, pour que nous soyons constamment, oh Dieu, de penser, pas pour prier, mais pour penser, pour regarder à gauche et à droite. C'est la l'apprentissage des pensées de ton esprit. Père Tubissant, ton père, mon roi, Mais aide-nous encore, Père Tubissant, à pouvoir prendre, oh Père du les dispositions, Père, aide nos Pères Merci. Merci, merci encore. Purifie-nous avec les eaux et nous serons purs, mon roi donne-nous de Oh Dieu, ces jours heureux, bénémoins, pas de, de sang. Oh le Saint-Esprit a embrasé ton père, mon ben, pas me Saint. Père, nous ne voulons pas être comme ces gens qui parlent, mais nous voulons être de ceux-là qui ont l'expérience, mon ben, bénémoine Père. Où le Saint-Esprit vient par le contrôle et agit encore davantage, mon roi, et remplit, mon bénémoine, Père dieu le vrai, la puissance de Jésus, dans un nom, Père du Bisson, dans un être vivant, mon bénémoine Dieu, ou qui devient ben, de réellement Père de Dieu, un fils de Dieu et vivant la ben, parole de Dieu, père, louange et honneur à Jésus-Christ, le mon sauveur. oh, remplis-nous encore davantage, Seigneur, remplis mon frère et remplis et pardonne mon bien-aimé, pâtissons. Remplis aussi ma soeur, mon bien-aimé, pâtissons et pardonne mon bien-aimé, pâtissons. Dieu, enlève ce qui l'empêche à les trois, mon bien-aimé, pâtissons. Dieu Aide mon frère et ma soeur, mon bien-aimé, pâtissons aide les jeunes frères, pâtissons aux jeunes sœurs aussi, mon mes père, Dieu. Seigneur, ne me pas regarder le monde, mon bien-aimé, pâtissons. Ni se regarder à soi, je parce que le monde passera aussi, mon bien-aimé, son Dieu, Oh Jésus-Christ mon roi, que nos pensées soient pures mon béni mon Père, car le Saint-Esprit est là et tu fais des grandes choses mon roi. Que rien ne vienne attisser notre cœur, parce que les choses, les problèmes de ce monde passeront. Ils passeront, mon béni père saint Dieu. Dans ta présence, il n'y a plus aucun problème, mon roi. Je t'en supplie, mon roi. Tu as dit que c'est vrai que nous aurons des tribulations, beaucoup de choses, mais tu as dit que ne craignez point. Jésus, mon roi, je vais te regarder dans ces domaines là béni mon père au oh Dieu. Sois béni, Père. Oh, mon frère et pour ma soeur, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. Oh Dieu, qu'ils soit inclus dans l'alliance, béni-père, du Saint-Dieu. qui Dieu. Mon Père, O Dieu, gardien et protégé par Toi, mon Père, O Patrichon, et honneur à Toi. Ce sont les enfants de Ton peuple, mon Père, O Patrichon. Es Il est Patrichon. Il bénéficie de la protection à Toi, mon Père, O Les diables, les démons ne peuvent pas les amener aussi loin, mon Père, O parce qu'il y a une limite, mon Père, Père, oh Dieu. J'ai donc supplié mon Roi. Assis, ah, mon Père, Père, oh Dieu. Nous voulons revenir à Toi parce que nous croyons en Toi, mon Père, oh Dieu. Nous savons que Tu es notre vie, mon Père, O oh les raisons pour lesquelles nous vivons, mon mes Père au oh Dieu. Seigneur, avec tout ce que nous avons, Père Saint-Dieu, nous l'amenons à toi, mon béni, mon Père. Louange et honneur à toi. Oh béni sois-tu, éternel. béni, mon Père Saint-Dieu. Exalté soit ton Saint-Nom. Nous voulons que ton esprit vienne. Qu'il agisse encore davantage. Oh, qu'il fasse son travail, qu'il fasse son œuvre. Dans mon frère, aussi dans ma soeur, dans ma jeune soeur et dans mon jeune frère, mes bénémoine Patrice. Nos enfants, nos petits-enfants, Louange à toi, de ce que tu les tiens. Et qu'ils viennent prier et chanter en ces lieux, bénémoins, Patrice Saint. Mon âme te loue, mon père Père Dieu. Tu es encore davantage mon roi et les seins dans le cœur. Je t'en supplie. Le diable n'aura plus le droit. Il n'aura plus la possibilité, ben, mais pas t'éducant, de le toucher, Seigneur. Qu'il soit gardé, mon ben, bénémoine pour Dieu, leur âme, leur esprit, oh Dieu, leur corps aussi préservé mon roi. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, tu es Dieu, mon roi. Oh, fais-nous vivre, mon de mes Père Saint-Dieu. Oui, fais-nous vivre, mon roi. Nous voulons la vie, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Pour toi, nous voulons pas vivre pour autre chose, mon mes Père Saint-Dieu. Fais-nous vivre pour toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. et nous soyons, Père Saint-Dieu, les témoins, les témoignages, Dieu dans ce monde dans lequel nous vivons, Père. Que les hommes disent que oh oui, c'est qu'ils ont vu un peuple différent, Seigneur. Nous voulons que tu soit glorifié. Merci, soit Tu es parfait, Seigneur. Nous voulons que nos rassemblements aient vraiment un sens. Pas des habitudes, mon Soba. Nous voulons que les choses soient différentes. Oh, chaque fois que nous venons, nous te rencontrons. Et nous prenons plaisir à pouvoir te rencontrer. Et chaque fois que nous chantons, nous rentrons. Nous disons gloire à toi. Nous avons vraiment parlé. Tu nous as vraiment soutenus. Oh, tu as changé ma vie. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Viens, notre Père. Tu as tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Viens dans notre vie. Viens au milieu de nos pères. Viens dans l'église. Viens dans l'assemblée. Viens, Viens dans ta maison. Viens dans notre partie du sang, Dieu. En ce temps que nous puissions dire, oui, certainement, tu as fait quelque chose. Merci que je sois venu aujourd'hui. Parce que tu à visiter aussi Père Dieu louange à toi Jésus le roi tu es vraiment le merveilleux le Seigneur des seigneurs le roi des rois il n'y a pas de roi au-dessus de toi mais pères Père Dieu il n'y a pas de Seigneur en dehors de toi tu es le Seigneur oh le don merveilleux Père Saint Dieu que nous pouvons posséder Père la grâce merveilleuse mon roi tu es ce don merveilleux Béni soit Jésus Christ, mon roi merci pour la victoire Merci pour la guérison Merci aussi pour la délivrance Merci pour ce que tu fais Seigneur Oh, nous ne nous redonons pas Ce que nous pouvons ressentir Nous regardons ainsi que ta en ce qui puissance à toi La capacité de faire dans chacun de nous encore aujourd'hui Père oh Dieu Et nous croyons que les lendemains seront différents Parce que tu nous chantes, tu nous transformes en partie Dieu Tu nous nettoies toi paix Que ton peuple soit sanctifié Oh, mais le pât tu nous as purifié aussi Père oh Dieu, parce que tu es réellement notre Dieu Merci nous croyons. Eh. Merci à ce que le Saint-Esprit est là. Oh, que nos pensées soient changées. Oui, Père, notre conception des choses seulement pure, mon béné. Mais je t'en supplie, c'est dans ce domaine-là que je te demande grâce. Mais dis, Père, oh Dieu, que ton peuple soit purifié aussi, Père. Mon âme te loue. Nous le croyons, personne. Saint. Bénis nos frères et soeurs partout au Canada, Père Saint-Dieu, en Espagne, en France, Père saint -Dieu. Oh Dieu, là-bas en Afrique, Père Saint-Dieu, dans tout le pays, dans l'Afrique aussi, Père Saint-Dieu, où ton peuple se rassemble, mon béni, Père Saint-Dieu. Ici aussi en Europe, partout dans tous les pays, que ton peuple à toi soit fortifié davantage. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Merci, merci, Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi. Tu remplis les cieux et la terre. Seigneur, remplis le cœur de ton peuple. Oh Dieu, hey, miséricorde, pitié, mon Seigneur. Oh, consent à écouter nos prières, à exaucer, Seigneur. Bénis ta fille, bénis ton peuple, mon Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire. Merci pour ce que tu feras aussi quand nous sortirons de cet endroit. père. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Oh Jésus, mon roi, continue le chemin. Continue la marche avec nous, mon bien-aimé, Père Seigneur, Dieu. Oh, je t'en supplie, mon roi. Tu as dit que tu ne laisseras pas, mais tu nous conduiras davantage, mon roi. Que ton peuple marche sur ce chemin. Avec toi, malgré les difficultés, mais qu'il prenne courage. Parce que tu vis. Nous vivons également et que nous avons et nous avons toujours la victoire en ton nom, Seigneur. Que tu sois exalté, béni soit ton nom. Merci. Merci. Merci. Merci notre Dieu. Merci. Merci. Oh Dieu. Très bon. Merci pour tout Père. Merci, merci. Ton amour est si grand pour nous. Ton amour est si merveilleux. Nous te remercions, Soba. Merci pour ta paix. Merci. Merci effectivement pour ta présence, à présent moi Oui, Père. Merci, sois. Nous te remercions. Vivant, tu nous as vraiment aimés et tu nous aimes. Seigneur, tu nous as aimés. Tu as témoigné ton amour ici, bas sur la terre. Merci Mourant, mon bel Père personne, personne, Dieu. Tu as vraiment payé les prières, tu as emporté au loin le péché. Et tu nous as accordé cette délivrance, mon bel Père personne, Dieu. Afin que nous puissions être aussi avec toi. Quelle grâce. Merci. Merci Père, merci. Merci Sauva. Oui Père, merci Sauva, oui, béni. Tu es roi, tu es le maître, béni, béni, sans Dieu. Rien ne peut, sans nous affaiblir mon roi. Il nous importe, mais nous, nous t'avons toi. Le plus important, c'est de voir ta voix, mon béni, Père son Dieu, dans notre vie. Parce que nous savons que les cieux et la terre passeront, mais ta parole à toi ne passera jamais, Seigneur. Ce que tu as fait de nos pères. Nous te remercions encore. En ce jour béni Père. Merci Père. Merci mon Père. Gloire, louange et honneur à toi. Nous t'aimons et nous te glorifierons et nous chanterons les chants de Sion pour ta gloire. Chaque jour que nous vivrons. Oh Dieu, il ne pourra jamais manquer un jour. Où nous ne pourrons pas te louer, mon béni, mes personne, chaque seconde, chaque moment de ma vie, Seigneur Dieu, le souffle que tu m'as donné, je ne manquerai jamais de pouvoir te louer, Père. Parce que tu, tu es vraiment le Dieu que je sers, Seigneur. Bénis ton peuple, que cela soit ainsi aussi pour ceux qui sont à toi. Oh Dieu, qu'à chaque instant, à chaque moment, nos pensées toujours constamment tournées vers toi. Tu es l'auteur de la vie que nous avons, Seigneur. Merci. Prends contrôle de ce que nous sommes contrôle de ton peuple, qui est dans ces lieux, que les le Saint-Esprit. parle le contrôle, de nous Père, oh Aide-nous, Père, au oh Dieu. Merci. Nous voulons revenir, Père, au oh Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, certainement, Père. Père, nous importe ce que le monde prend. C'est à partir au monde, que ça retourne au monde. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est de pouvoir être à toi et te servir constamment dans nos pensées, constamment dans nos cœurs. Et c'est la vérité, tu l'as dit dans ta parole, que tu aimeras l'éternel ton oh Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être, Seigneur, que mes pensées soient constamment remplies de toi, Père oh Dieu. Oh, en en ton âme, regarde, toi, tu ne penses qu'à toi, Seigneur Jésus. Mon âme, tu loues, Père. Merci, sauveur. Oh, merci, Père. Mais Jésus-Christ, mon sauveur, je t'aime, mon Père. Merci, Père. Oh, mon âme, tu es l'eau, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Gloire à toi. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, père. Merci sauveur. Merci, Père. Gloire à toi. Mon âme. T'exalte, et t'exalteras toujours. Aide-nous, Père, à, à pouvoir vraiment te glorifier, sincèrement, non pas de l'œuvre personnellement, mais du cœur, mon roi, du fin fond de mon cœur. Que je puisse te chanter, à pouvoir te louer, Père. Merci, Père. Merci, merci. Merci. Merci, va Gloire à toi et honneur à toi. Merci mon Père, merci. Je sais, oh, c'est de chêne, je le traverserai avec toi, Seigneur tu donnes. Je suis tranquille Car tu es là Je suis tranquille Car tu es là Même si, même si Les os et De chers Merci Père Tu le traverser. I'm sick. déchaîner mon roi, le monde fait se déchaîner mon maître, et béni, Père au Dieu, Alléluia oh nous croyons que tu es le maître, qui calme la tempête, mon maître sans Dieu qui fait cesser les combats qui éloigne les Covid qui éloigne tout ce que mon maître son Dieu, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Alléluia aimé Seigneur. Gloire à Jésus, mon Seigneur. Gloire, et Merci, oh, on C est à toi. Merci, Sauveur. béni soit ton nom. Aide-nous à marcher, la tête est haute, mon me bénémoine, Père Saint-Dieu. à tourner le regard vers toi. À lever la tête vers toi, mon me béni, mon père. Oh, parce que tu as vaincu mon roi. Comme tu as dit à Moïse. Oh, tout les regard, cette loi tes lois, c'est ma Louange à toi. Oh, comme le a est élevé l'homme aussi élevé gloire à toi béni soit ton saint père tu nous as donné la paix mon béni, mon Père tu sang. Dieu dit que la paix soit avec vous peu importe l'état de la maladie tu as dit que la paix soit avec vous assurance nous est donnée par ta parole, mon roi. Béni, soit Jésus, mon roi. Merci, Sauveur. La délivrance viendra. Oh, la délivrance est là, mon béni, mon Père, saint Dieu. La grâce nous a donné, mais nous a donné. mon bébé, mon Père, du Nous le croyons, mon roi. Nous ne sommes pas désinquiétés, mon bébé, mon Père. Donne la foi pour croire en toi. Relève, ma soeur, relève, mon frère, mon bébé, mon Père, saint Dieu. Et soutiens-nous, Père ta grande merci mon père oh. merci oh, nous sommes assurés nous sommes vraiment tranquilles mon roi nous sommes en paix je te remercie mon Seigneur pour tous nos problèmes oui père oh, tu vas tu vas agir mon bénévole pas de Dieu afin que tout soit restitué mon père les dons la foi -père, sont, Dieu, l'amour oui que tout soit restitué. Tu es Dieu mon roi. La puissance à de l'Église, de béni, Père. Nous voulons nous tenir humblement devant toi. Nous ne voulons pas faire des choses. Nous voulons simplement nous tenir humblement devant toi. Et faire de nous un peuple qui te sert, mon roi. Dans l'humilité, dans ta façon de voir faire les choses, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous n'avons que toi, mais de mon Père en dieu Nous voulons que toi, tu sois aussi dans la joie de nous voir tel que tu veux que nous soyons. Merci. Merci, Sova. Oh, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté à ta façon de faire les choses. Merci. Merci. Merci. Merci pour, pour ce jour que tu nous as donné venez, Merci pour l'amour que Je t'aime, mon Jésus. Que tout mon cœur, tu ne sais pas. Sois béni. Sois exalté. Pardonne-moi ce tien, Seigneur. Que ton peuple soit pardonné, Seigneur. Que ton peuple trouve grâce devant ta face et ton Sois rempli, Vénéneur Patrice, soit ramené, ramené aussi dans le cœur, Père Dieu. Soutien, ma soeur âgée, comme ma soeur aussi, Père Patrice, moins âgée. Nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, nos enfants, nos petits-enfants, mon Vénéneur Elle Aidez-nous encore, merci. Le bébé, comme les grands, Vénéneur Patrice. Tous ceux qui sont là, Vénéneur Patrice, au Dieu, ceux qui sont aussi en connexion, chez la maison les différents endroits. Oh Dieu, qui aussi ressent ta présence aussi dans leur maison. Parmi les que leur maison soit béni aussi que leurs enfants aussi soient bénis, tous ceux qui sont, que la paix soit dans leur maison aussi, bénémoins, là il y a des troubles, Père. Entre dans cette maison, du Patrice. Que la paix soit, et l'amour soit dans le cœur, bénémoine, Et l'animosité ne soit plus, bénémoine, au Dieu. Dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Là où ils sont, bénémoins, pas du Dieu. Il n'y a plus d'inimitié, mais ne Oh, mais que la paix soit dans leur cœur, Je te remercie. Merci pour ma soeur Véronique, merci pour mon frère, soutiens ta fille, soutiens ton peuple mon roi. Oh tes enfants ont besoin de toi mon soeur. Merci pour ce que tu fais accorder à la grâce, voir bénéficier de la paix dans sa maison, Père. merci, oui Père, oui, père. Oh, tu es le roi, oh, tu es notre si Dieu, présent, je te remercie, oh, oh Jésus, donne-nous d'être vrai, d'être sincère, devant toi oh, si parce que te tu sauves nos tes cœurs, tes et nos rêves, maintenant Père son Dieu, je t'en suis. merci, oui je te remercie,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 nous te remercions. C'est ce que nous aimons, Père, ce que nous désirons. Que tu viennes, que tu remplisses, encore le cœur, vers Dieu. Oh, que le Saint-Esprit qui vit, puisse agir et parler aussi, de mon Père, et conduire encore ton peuple. Oui, tu es merveilleux, Père. Béni sois-tu, mon roi. Merci, Père, que tu le fais, que tu puisses le faire, mon roi. Nos vies changer Tu as dit que tu auras les. Cœur de pierre, tu nous donneras un cœur de chair pour que ton esprit puisse entrer, Seigneur. Merci. Amen. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci. Merci. Merci. Amen, merci. Gloire à toi. Tout un chacun de nous, Père. soit touché par ta présence, mon roi. Oh Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui nous visite encore. Le Dieu qui nous accorde la grâce. Merci parce que tu es vivant, mon béni, mon Père, Saint. Dieu. Manifeste cette grâce, tu les fais. Oui, Père, gloire à toi. Mon âme, que l'eau, Père oh Dieu, ta présence, elle est là, elle est palpable, mon roi, et je t'en suis vraiment reconnaissant, mon Seigneur. Oh Dieu, nous t'invoquons, nous t'avons demandé, nous t'avons prié. Tu n'as pas manqué au rendez-vous, bien-aimé, Père au Dieu, je te remercie. Gloire oh, et honneur à toi, Jésus-Christ, mon roi. Oui, Père, que tu remplis chaque cœur, que tu remplisses chaque âme. Mes jeunes soeurs, mon bien-aimé, Père oh Dieu, mes jeunes frères aussi, bien-aimé, Père il n'y a aucun cœur qui soit sec en cet endroit, mais qui soit vraiment un cœur de chair, mon bien-aimé, Père Dieu. Dieu, touche le cœur encore davantage, mon roi. Oh Dieu, que chacun, bien de mes pères, qui est à toi, mais de mes pères, oh Dieu, Seigneur, qu'il soit vraiment touché, Père, par ta présence, mon roi, et qu'en sortant de cet endroit, les choses ne soient plus jamais les mêmes. Merci. Merci. Oh oui, Père, je t'en souviens. Merci. merci, merci. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Merci. C'est le cœur trempé, mon béni, me Saint-Dieu. Merci. Merci. Merci. Merci. Tu auras pu vraiment. Merci, Seigneur. Fais de même souviens-toi de mon frère oh Dieu qui se pose des questions que ton âme que ton âme soit vraiment touchée par toi qu'il ait la paix mon par Dieu et qu'il réalise que tu es vivant. merci, merci de ce merci pour ton père Louange à toi tu Seigneur touche le cœur en le cœur qui est endurci, qui soit brisé au nom de jésus qui soit par. touche le, le cœur, Visite encore chacun mon frère et ma soeur, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs. Oui, Père, tu es vraiment vivant, soeur. Je te remercie parce que tu es le Dieu, tu le fais, tu es capable, tu le fais. Ta capacité nous montre que tu fais toutes choses. Agis, Père, et saisis chacun, mon béni, mon Père, oh Dieu. Oh, que mon frère puisse réellement réaliser que tu es vivant, mon béni, mon Père, au dieu Que tu es vraiment le Dieu qui opère encore des premiers miracles dans la vie de quelqu'un. Oh Dieu, en notant ce qui est impur, à nos temps, on a ce qui est mauvais, mais en purifiant, en sanctifiant aussi, bénémoine, Père au Dieu, en mettant la louange sur nos lèvres, mon père tu Parce que tu es réellement le Dieu vivant, mon sauveur. Oui, mon âme, te loue encore ce soir. Sois béni, Père Saint-Dieu. Oui, glorifie ton nom, bénémoine, Père puissant. Il est glorifié, mon Seigneur. Merci pour ton Père. Merci. Oh, merci, sauveur, béni. Oh Jésus. C'est toi. Alléluia, merci. C'est toi, alléluia, Oui, tu nettoies l'intérieur, mon bénévole Père Dieu. Oh, fais sortir alléluia, le meilleur, mon bénévole Père Saint-Dieu. À la face de nous, merci alléluia, pour ce alléluia, que tu alléluia, fais. Alléluia, merci. Alléluia, merci, Soba. Oh, c'est cette vie que nous voulons. C'est cette grâce. Que nous avons besoin de toi. Merci. Revenir, Père Dieu, or oh, à chercher ta face constamment dans la maison, Père oh Dieu, que ton peuple croit que réellement la guérison il l'a, il l'a obtenu, qu'il ne voit et que cette guérison, pas la maladie, pas les douleurs, mais qu'il voit et la guérison que tu lui as accordée. Vois la délivrance que tu lui as accordée. Jamais te plaindre que je ne suis pas bien. Mais c'est glorifier ton nom. Parce que, comme la tsunami disait, tout va bien, mon Merci, sauveur. Merci. Gloire à toi. Je t'aime, Jésus. Merci. C'est pour toi que je vis. C'est pour toi que je vivrai. Gloire à toi. Merci. Père, nous aimons pour ce que nous toi. Nous Merci, Père. Merci, merci. Merci, Sauveur. Pour mon cœur, pour mon âme, Père de Dieu. Pour la vie que tu as placée dans chacun de nos Père Dieu. Mon cœur ne peut plus s'attacher aux choses du monde. Pourquoi s'endurcir et vouloir simplement que les choses soient ainsi comme le cœur le demande Je voudrais te demander grâce. Amen. Mes frères, mes jeunes sœurs qui ont des difficultés Pour que leur cœur soit vraiment ouvert et brisé davantage mon roi. Dont le monde s'attache encore Et qu'ils cherchent encore à plaire en fait le monde par des choses inutiles Je te demande grâce de briser leur cœur mon roi Parce qu'ils sont à toi mon béni, aimé Père sans Dieu Ici où nous sommes il n'y a pas le monde mon bien Père sans Dieu Il n'y a que toi mon bien Père Ils ne viennent pas pour pouvoir chercher le monde ici Mais ils viennent pour pouvoir t'avoir Père pour tu les aider, Père Saint-Dieu, pour que qu leur cœur d'avantage, mon roi, comprennent que tu es capable de pouvoir, Père tu agir encore puissamment, Père. Tu es le Dieu qui les fait. Je te remercie parce que Seigneur, que la sanctification, que la pureté Père tu soit vraiment dans leurs pensées, leur cœur, pensée, leur, leur subconscient, de même les jeunes frères, bien Père Bissan, aussi, mon bien Père tu Dieu. C'est la ainsi, ici, mon Père tu Mon Dieu, le monde a tellement pris des places, Mais que toi, tu puisses davantage sanctifier, briser chacun, mon bien Père tu qui prennent conscience de ta grandeur, mon béni, de l'amour que tu suis. Sois béni pour tout ce que tu fais, Seigneur. Louange à toi, mon béni, Père. Oh, tu es réellement le Dieu qui agit encore et qui accomplit de merveilles, Père. Pour mon frère, pour ma soeur, mes soeurs âgées, mes soeurs aussi, mon béni, de l'amour, et mes frères qui sont ici. Seigneur, que ça ne soit pas une habitude mais qu'ils aient cette, cette joie de venir, de désirer toujours, Père, que les mensonges soient ôtés, de Père, Père que les critiques, Père soient ôtés, Père, Père, que la langue qui parle mal soit ôtée, Bénémoine, Père, Père dieu mais que tout soit purifié et sanctifié, que ce qui doit sortir de notre cœur soit simplement la bénédiction, mon roi, que nous aimions nos frères, que nous aimions nos soeurs, que nous aimons les enfants. c'est vrai, Seigneur, dans cet amour divin, comme au jour d'autrefois, Seigneur, où nous nous aimons tellement, il n'y avait pas de langue qui pouvait parler du mal de l'un comme l'autre, mais Simplement nous bénissons Seigneur, que tu nous aides encore Père Saint Dieu. Souviens-toi de nos pères, dans ta grande miséricorde, dans ta grâce. Tu renouvelles encore davantage mon roi, je t'en supplie. Sois béni et sois glorifié pour ce que tu es. Merci pour tout. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, je ne rien d'autre que ton âme. Oh la grâce, on la prenait, où es-tu, amour, où es-tu dans nos cœurs, pendant que le diable sème la haine, il peut s'aimer. incomparable Amour Dieu il est amour Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il vit sa parole Oui l'amour pardon n'oublie par le pas du mal de son L'amour de Dieu L'amour supporte les faiblesses de l'autre L'amour c'est Dieu L'amour est incomparable L'amour Dieu, Dieu, il est amour il règne à jamais Dans nos cœurs Il vit sa parole Vendors, oublie Parle pas du mal De son prochain L'amour supporte Les faiblesses de le l'eau. L'amour c'est Dieu